Aujourd'hui nous vous proposons de réfléchir à votre projet, ce projet peut être existant et donc la réflexion permettra peut-être de le réguler, de le réinterroger ou vous amener à constituer un projet de toutes parts, ce projet peut être sportif ou extra-sportif, nous proposons une méthode qui peut présenter certaines limites mais qui va être empreinte à la fois euh, de choses utilisées dans le champ de l'entraînement sportif et euh, croisées avec quelques outils plutôt issus du monde de l'entreprise. L'enjeu majeur sera de, forcément, calibrer votre projet mais également d'en faire un outil euh, capable de vous motiver au quotidien. Afin de calibrer votre projet, il me semble important de faire un détour par trois notions fondamentales à intégrer. Euh, le premier point, la notion de temporalité. Les projets peuvent être de différents ordres et donc être échéancés de manière très, très différente entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Ensuite, il y a la question des attributions causales. Autrement dit, on va s'interroger dans la démarche du projet sur des éléments qui relèvent de notre propre personne ou de facteurs extérieurs, plus hasardeux euh, ou dépendants du contexte. Voilà, donc bien faire la différence entre les choses qui ne vont dépendre que de soi, donc les facteurs les internes, et euh, les choses qui vont peut-être dépendre d'éléments plus contextuels, donc les attributions externes ou facteurs externes. Ensuite, dernier élément, très important, le, la formulation. Tous vos objectifs, vos buts, vos finalités, on en parlera après, euh, devront être formulés à l'affirmative car la, les formules négatives impliquent euh, certains fonctionnements au niveau du cerveau qui peuvent des fois être contre-productifs. Ceci étant dit, nous avons trois notions. Le rêve, par exemple, euh, une notion de très long terme avec des attributions externes ou internes. Ensuite, une notion de plus court terme sur laquelle nous retravaillerons, le but. Vous pouvez avoir un but de court ou moyen terme, dépendant à la fois d'attributions externes ou internes puis les objectifs de progrès ou de travail qui eux vont être très concrets et ne dépendent que de vous. Donc trois éléments constitutifs du projet, le rêve, le but et les objectifs de progrès. Concrètement, le but est un des éléments primordiaux du projet. Je vous invite à nous centrer un petit peu sur cet aspect. Le but va devoir être très concret et dynamisant au quotidien. Pour cela, vous aurez besoin de prendre un peu de temps pour être sûr finalement le but vous correspond bien et à la fois qu'il soit formulé d'une manière euh, dynamisante. Autrement dit, je vous propose d'utiliser l'outil SMART pour la formulation du but. Vous devrez vous assurer que votre but soit spécifique, soit mesurable, soit atteignable, soit réalisable et soit temporellement défini. Ceci est l'outil SMART. Pour savoir si le but et finalement bien calibré, je vous invite aussi à réaliser une petite projection, c'est-à-dire de vous projeter sur le moment où ce but sera atteint, et donc, via l'outil visualisation que vous connaissez par ailleurs, d'effectuer un petit détour par euh, cette simulation en termes de sensations, c'est-à-dire sur le registre des sensations, qu'est-ce qui est positif pour moi euh, lorsque j'ai atteint ce but quelle a été ma métamorphose, à quoi je ressemble ou à qui je ressemble, quel est mon bonheur en termes d'accomplissement personnel ou éventuellement de partage avec les autres. Donc en guise de conclusion, cet aller-retour euh, sur le but euh, a dû vous faire apparaître un certain nombre d'écarts entre finalement... Euh, le produit final, si j'ose dire, et le, le produit actuel, où la photo finish et la photo de départ, et bien, ce sera ce que nous explorerons lors de la deuxième séquence, qui concernera principalement les objectifs de progrès. Du coup, le, le rêve il a toujours été le même, c'était d'être un meilleur grimpeur. Et ça se refaisait pour moi par le fait d'être champion du monde. C'est ce qui représentait le plus le, le Saint Graal et le titre suprême du meilleur grimpeur. Et dès le début, euh, même quand c'était un objectif très très très lointain, voire complètement loufoque, ça orientait quand même chacun de mes choix, chaque décision, et ça donnait un sens à chacun de mes entraînements, avec cette idée de tendre vers, vers ce titre suprême. Donc forcément, ça demandait beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. De toute façon, au vu de l'exigence du, du cahier des charges des compétitions internationales, il n'y avait pas bien le choix, il n'y avait pas de place au hasard. Mais du coup, on revenait à chaque fois à cette idée de devenir un meilleur grimpeur, et euh, de savoir comment améliorer euh, ma qualité de la grimpe, euh, ma résistance à l'effort, ma, ma capacité d'organisation. Voilà, les, les pistes sont sans fin, mais on se demandait à chaque fois, même après chaque coup du monde, c'était un, finalement une mise en situation et un travail, euh, un exercice, un entraînement pour pouvoir euh, être champion du monde un jour et tendre vers ça.